Un avant la veillée de Noël. Marou Cazenave, bonjour. Bonjour Marie. Et on sent que vous êtes tout foufou à l'approche des fêtes. Ah bah complètement, bah comme tout le monde, hein, comme vous aussi, hein. Et qu'est-ce que vous avez fait euh, comme souhait notamment pour euh, cette, euh, cette fête de Noël et aussi cette nouvelle année et bah écoute, déjà, déjà pour Noël, hein, bah moi j'ai fait, voilà, fait ma lettre. Ah, au bah, Père Noël Non, pas du tout. Euh, j'ai fait euh, une lettre à Saint-Joseph, euh, figurez-vous. Mais c'est original. Et, bah oui. et on vous écoute alors, cher Saint-Joseph, hein, je sais que tu es sans doute très occupé en ce moment avec les préparatifs de l'anniversaire de ton fils, mais euh, tu me connais, euh, je ne t'écrirais pas si ce n'était pas urgent. Et euh, même euh, si je ne suis pas convaincu moi-même par, par, par cette démarche, hein, parce que la dernière fois que j'ai écrit à un vieux barbu, j'ai appris qu'il n'existait pas quelques jours après avoir posté ma lettre. Mmh. Toujours est-il, euh, la période est compliquée et euh, je ne sais vers quel sein me vouer. Euh, je sais que ton expertise, c'est plutôt dans l'immobilier, mais euh, ce n'est pas ce qui m'amène aujourd'hui. Je sors sans doute grâce à toi d'une très belle année entre la naissance de ma fille, tout un tas de très beaux projets et la sortie de mon livre « L'Église a besoin de créatif » que tu pourras trouver facilement dans toutes les bonnes librairies <rire> et qui fera, euh, si tu n'as pas encore acheté tous tes cadeaux, un présent de grande qualité, euh, contrairement à ceux de ma tante Joël qui m'offrait généralement un pull horrible, euh, plus moche d'une année sur l'autre. Mais vois-tu, malgré la déception euh, certaine euh, de ce présent annuel de ma tante, euh, j'ai toujours gardé un grand enthousiasme à l'ouverture des paquets euh, que m'offrait m'attend de Joël. Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, je crains d'avoir un peu perdu euh, de cet enthousiasme de mon enfance. Alors bien sûr, tu pourrais me dire de me tourner vers Saint-Antoine de Padoue pour m'aider à le retrouver, mais je pense que le problème se situe ailleurs. Cette année, je me rends compte que euh, ce que j'attends de Noël bah ce sont surtout des vacances. Hein. Et puis bah, l'année 2022 arrive avec son quota de défis tous plus marrants les uns que les autres. Hein. Les élections présidentielles, le changement climatique et puis bah, pour le <rire> janvier, à l'arrivée du variant Omicron. Hein. Alors t'aurais fait quoi toi en cette période Et puis t'aurais aurais pour qui hein, J'ai du mal à t'imaginer dans un meeting d'Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon quand je contemple ta petite statue dans ma crèche, Mais mon vrai problème, c'est que depuis mon entrée dans l'âge adulte, je ne parviens plus à attendre Noël oh. euh, comme... Quand j'étais petit, bah ouais. Euh, alors, bah, du coup, c'est ce que je viens de te demander. Euh, si tu ne voudrais pas me donner un petit coup de main pour vivre un Noël aussi intense et insouciant euh, que ceux que j'ai pu vivre enfin en fond, et euh, si tu ne pouvais pas, enfin, si, si je pouvais avoir que ce seul cadeau, euh, bah, ça serait déjà un Noël merveilleux. C'est joli. Et puis, bah, si tu pouvais rester un petit peu plus longtemps que ton année euh, qui t'était consacrée en, en 2021, genre, je sais pas moi, toute l'année 2022, bah, ça serait pas mal parce qu'avec euh, tout ce qui nous attend, bah, on en a bien besoin. Merci beaucoup Amaru Kaznav On vous souhaite un, surtout un merveilleux Noël et euh, retrouver voilà, cette, cette joie, cet enthousiasme euh, de l'enfance.